Qu'est-ce que la fête de la musique Alors, la fête de la musique, ça a été inventé par le ministre de la Culture de François Mitterrand, Jack Lang, en 81. Et euh, ça se passe le 21 juin, tous les ans, en France, tout le monde descend dans la rue, toutes les personnes qui jouent d'un instrument, descendent dans la rue et jouent les morceaux qu'elles savent jouer, chantent les chansons qu'elles savent chanter ça euh, avec euh, le reste des habitants. C'est maintenant une tradition euh, très importante et euh, un moment d'échange, je pense c'est important pour, euh, pour tous les Français. On n'y entend pas toujours de la bonne musique, <rire> mais on passe un bon moment entre amis, en famille, c'est très bon enfant comme ambiance. Euh, et voilà, à tester Thank <laughs>